Avec Fouad Ab Junior, il a tué ni papa ni petit. Alors il a fait mes enquêtes là. Monsieur a acheté chez madame Rebecca Rebecca Et bon, puis au la. ok, l'assassin est venu, il a tiré monsieur, il a tiré petit là, il a a un problème. Et bonjour, bonsoir, voilà, ça dépend demande pas de regarder la vidéo. Et je vous dire, c'est toujours un plaisir pour moi pour me parler avec vous. Tout ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner à la même pour vous faire ça. Et pas oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir les, les notifications de chaque vidéo que vous postée sur la chaîne. Déjà, je vous merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous qui avez faire ça. Parce que vous êtes intelligent ou pas pour vous faire no la prochaine vidéo. Sans parler en plus, sans perdre du temps, on dans en détail pour la vidéo aujourd'hui. -like. <inaudible> <inaudible> <one so> c'est <consegu inaudible> Parce que froide, ok, c'est deux petits garçons à madame c'est deux petits garçons. Donc, pour me dire que c'est eux deux, en fait, toujours dans la tête là. Et madame lui, tu vois un pile à déjà, ils voient les racines plusieurs, parce que c'est des mondes de bon commerce, et ils ne font pas bruit, c'est un travail, c'est travail dur, donc ils attaquent eux, ils continuent. Mais maintenant qu'on ira me trouver ça difficile, m'pas connaît qui a venir Emile Marquette. OK, et son maquette qui positionné bon ancien cimetière qui est important en pile pour zone c'est la toute Malherèse, c'est la toute machine là au fin de vendre dans le marché et vous fin de vendre dans le marché ça, c'est là qu'il que des produits, des OK, spaghetti bagailles, du riz et lait et, etc Bon, nous sommes même connus pour que vous gens puissent être dégagés par eux. Donc, nous avons fait une perte catastrophique. Donc, je suis désolé à tout le monde qui m'a invité à venir au à la maison transgratrice, à Jodhia. Je suis vraiment désolé que je ne puisse pas tester sur le sang de okay? Fouad Jodhia. Merci. Mais il y a un peu de monde qui dit que l'avenir de la n'est pas menacé responsable de mettre manquer là ni même ni mourir dans condition de mourir ni très difficile parce que faut regarder c'est madame non seulement pour arrêter avec l'autre tigason ok Ay, mais ayokat y a pas de regarder regardez y a le tchepapa avec l'autre tigason puis est-ce que madame non plus vu l'âge avancé lui avec tigason cap car kény en face mandiyo mais c'est payant pour changer il faut ne pas battre bas faut continuer mais faut dénoncer et ça qui rend dans ta zone, okay, qui était en roi, et, et bat, dans ton ta taïeza, gardien Top ta ton taïeza, assisté à l'assassinat. Et c'est ça que mes gens, hier soir, il a assisté. Et moi-même, je suis passé dans la zone, et ça, te fait fait plus la peine. Il va réagir. Ok, monsieur, monsieur il va garder le cachet le paix. Tandis que nous sommes le nombre, nous avons le nombre. On est, et puis, 11 armes, c'est 8 4 qui ont Donc c'est 8 personnes qui sont les mais qui ont dit dit nous pas Il faut se défendre. Okay? Nous ne pouvons pas quitter le à pour contrôler l'avenir. Ce n'est pas courir pour courir. C'est face pour faire face à pour nous faire face à pour nous dire nous pas Moi-même, nous ne pour quitter le pays. Nous ne pouvons pas babas ok, ouais 61 hommes, là, ok, m'a fait 20 ans en plus pour payer. Okay? Ça a changé. L'a changé, l'a changé, l'a changé. Le pape avait dit, n'ayez pas peur. Donc, foutre, bon, pape, okay? ma, la, ma, foutre, pas foutre. Je bon pas peur. M'a Je ne pas foutre. pas Je ne pas foutre. Je ne pas foutre. Je eu vais pas foutre. Je ne pas première fois. C'est pas première fois. Mais, c'est des gens qui ont choisi Haïti comme terre d'asile. Ils ne vont pas de l'autre côté. Ils ne vont pas faire escale de l'autre côté. Ce n'est pas le passage de Haïti. Vous les ne vont pas des Haïtiens authentiques, intégrales. Ils ont été en Haïti pour être ok, Ils ne vont pas être là de passage. Ils ont été appelés faire comprendre. Alors, nous ne vont pas être mal propres quand parle de l'économie qui s'a, comme si les la vie ici, il mangeait cobli après ça il vient de sousser, il a non l'autre, etc. C'est fini, ça, il devine là, pour arrêter, vous produit, pour vivre, pour que tu as un demain meilleur. Maintenant, nous y a un témoignage de maquettes qui vendent vite contrairement à l'autre, et à d'autres qui vendent beaucoup plus cher. Je dis Emile toujours vendu. c'est monsieur c'est M. Dibousan. Emile achetait une marchandise 100 dollars, lui vendait 110 dollars. Même si l'elfe vendait 110, l'elfe le pour le re-acheter, lui le 120, mais il dit qu'il vendu 122. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas le mettre en plus parce que M. dit même que c'est 10% qui connaît le fait. Vous okay. avez de vraiment, de vraiment bon commerce. Et vous Normalement, nos pays étrangers, on a vu devant Emile, là, là, matin, là, comme un bouquet flé, on a déposé, une déposée, a crié, mais moi, Emile, parce que est on ne peut pas faire un peu de on ne peut pas faire nous l'autre, qui peut remplacer monsieur pour le situer à la Nadel Dans le niveau de la justice, on pense que c'est la justice qui va à Bon, moi-même, justice la justice, c'est bon Dieu qui parle que nous ni parce que, on a eu un oui, oui, bon oui. complot, madame la lime. Maintenant, la limite fédérée, gang, ok? Gang qui va appeler là, c'est vite l'homme. Aïkle, c'est gang ça, c'est au contrôle zones ça, ok? Donc, ça, c'est vite l'homme. C'est vite l'homme, pas un l'autre monde, ok? Parce que vous mettez antenne, ok? Vous avez le cas les zones, mais c'est télécommandé. Alors, et LB, levez bien, vous savez? Parce que bonjour pour Jibier, bonjour pour Chasseur. Ariel Henry, réveillez-vous. Vous prenez une date d'expiration pour arriver déjà. Ok Ariel, vous allez le 30, vous allez le voir sur l'étalage. Seconde ça, date de préemption. Leur marque est ce produit-là que consommer ce produit avant le 30 novembre 2022. Mais cette date-là, arrivez Ariel. On va carrer le pouvoir, on va piger le talon ensemble avec l'équipe PHT Kamal propre ça. Okay? Qu'il y a traqué parce que nous craser le pays. Le gentil pays était doux, il faisait bon de vivre. Okay? Haïti, ton pays te soi. Nous craser le pays. Ça. Et puis, nous suspendre mes pays. Ya. Donc, il y a temps pour ça change. Merci. C'est Jean-Pierre Baïka Parabola, 48-14-92-20. Toutes mes sympathies à la famille de Fouad, App, et toute clientèle d'Emile Marquette dans hein? Delmasanto. Merci beaucoup. Soir, ils ont assassiné un gros, un grand commerçant, propriétaire Émile Marquette qui derrière le cimetière à ce qui venait dans le ok, et vagabond sale, sans arme et attaqué Émile en fait, propriétaire Émile, M. les Froid Ab, avec froid Ab Junior, ils ont tué ni papa ni petite. Alors il était fait mes maquettes là, monsieur Alché chez Madame Linarou Rebecca. Et bon, puis on dit ça, ok, assassiné, je yo tire monsieur, je tire petit tas, il a pris problème, et puis là il y a à terre, de sauver ma chite. Donc à cause de ça, toute activité de célébration de mes 61 ans, je mettais le rentable, mettez-le. Et en suspens, parce que je ne suis pas 100 de fêter sur 100 Et il faut toute malheureuse, toute jeune maman, tout client Émile Marquette, il y a tout a prié aujourd'hui. comme faut que c'est un client Émile Marquette qui est le même, qui fait me connaît que tu es froide. Et c'est un aigle de bon commerce, les faut que froid mais Je ne suis pas capable de même dans rue et, et des confort avec grand rue et puis nous nous mangez froide alors forme de que et ça peut vous préparer faire attention il a essayé de décourager nous il a essayé faire une paix le pape ben avait dit n'ayez pas peur avan, bien avant est-ce que qu'on bien mon cher nous pratiquer ou qu'on est commerçant la ville point est même ok et, et, et Fouad, c'était une nègre de la communauté sirolibanaisa qui lui-même et lui met sautent, so -si, par exemple, dans fête à 2h, 3h du matin, 6h, il est déjà là derrière le contrôle, la frappé, et il a acheté dans les mille market, si comme vous manquez, et vous avoir le bon sachet spaghetti, on va prendre un boîte-lettre, et puis, ce quand même arrivé. Et puis, l'eau arrive là-bas, où un boîte-lettre, là il où est-ce que il y a un sagesse, il y a un sagesse, qui y a un il y a un et puis, on du vieux, on va monter malgré ces situation situations difficiles. Difficile, donc c'est une amende qui n'est pas devenue chère contrairement à la... Mais non, alors, on est Mounsaïo, il y moun a commerçants arabes, ça y est, il y 10%. Et comme ça, il y aurait les... Vous avez dit que Mounsaïo, qu on est, l'acheté machin 10 il l'a fait 10%, il va faire marché noir, il y a des bifettes 10%, par là, il a gagné. Alors, comme l'autre beau garçon, comme ça, que moi-même, je côtoyé, c'est Réginal Boulos. Comme cité non-y, parce qu'en pile de monde, a essayé, de faire et la pharmacie Boulos, ça, c'est sous grand roya, je t'ai révélé la pharmacie Diboussak. Comme dit que nous-mêmes, nous avons un C'est Dominique Bailléco, c'est un produit pharmaceutique nous vendons. Il y a des fois, nous avons livré dans la pharmacie Kaïboulosa, qui est souvent en face marché en machine. Et puis, l'autre client, quand il des produits, client y produit, province. premier côté, vous voyez, c'est Kaïboulosa, pour que yo même yo n'ayez à l'acheter, vous avez seulement 10% en plus. Pas plus. est-ce que vous comprenez? Et puis, il y a vente, parce que vous-même dans vente en détail, vous dans volume, donc vous ne pas faire marché noir produit Et il faut donc empiler Boulos, peut-être qui ça, parce que Boulos, comme avant-hier, maintenant, Délimate, tu joues, je j'ai même compris ma Ça camarade, c'est et il y a un maquette dans cabaret en argent. Pour or me a tellement de maquettes à Et comme je ne suis pas la régionale depuis quelque temps, depuis les MTVO je suis en exil, c'est mon MTV, mon noiriste MTV qui comprend que je suis en train de manger comme Boulos et que je boulos en pas rentrer. Il y a bien okay? C'est Mounsayo qui Boulos en exil okay? qui fait que fait, monsieur comprendre que s'il entre en Haïti, il a fait passer des mauvais moments. Tandis que Réginal Boulos, moi-même toujours, dans son beau titre, dans la mythologie grecque, mon beau roi, il est le Midas. Midas, son dans la mythologie grecque, chaque fois qu'il mange, on va faire des regardez, M. de elle vient il Elle il tout le monde. Elle vient tout le il vient le monde. Elle vient le il vient tout vient donc, original me vous patriotiquement que vous son Haïtien. Alors, il faut que vous me de paix. vous êtes de paix, bord de paix. un paix. Yo vous êtes un bon régional, vous dans un bon régional, vous êtes un dans régional, vous êtes un bon régional, vous paysan, nan bon régional, ok? êtes un bon régional, vous êtes le bon régional, okay? tout je vous montre, parce que Père Boulos est fait sous frontière ou Ok, Donc si la frontière a légèrement avancée, il y a des Dominicains. Il y a des respecté, il y a des choisi haïtien Haïtiens. sous frontière, il fait okay? Alors pas Paris, choisi haïtien et a pour toute génération afin que y a une discrimination raciale sous la famille Boulos. Il y a eu, des raciales sous couleur boulos, mais il y a des gens boulot. Et il n'y a pas de mal-portés qui comprennent les ont exploité le fait que les gras rouges, ils font des commerce. Et puis il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a c'est respecté. C'est même Jean-Emile. Alors, c'est même qualité de C'est des gens qui tout business, tout ça acheté, il y a un petit pourcentage là, il y a un payer loyer, il y a un payer la banque, il paye y payer employé. Réginal Boulos, tout seul, il y a 2000 employés. Et 2000 employés qui travaillent, n'est pas ça le minimum. Il y un chef comptable là, comme un combi touché, un assistant-chef comptable là, il y a US touché. Malgré l'air que 6-7 et juillet, okay? tout business boulot. Dans e e e be, ben no la caméra, il y a un employé pour de Malgré ça, il e a de ke, a, pata, y a des pour aider. Et quand il y a des coups pour bien, y des Malgré, que des coups parce que nous disons, pardonnez leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça. Alors, la forme de la communauté arabe qui est en Haïti, la, de l'Empire Ottoman, puisque pas trop de des frontières en Iran, Irak, Syrie. Pas trop de frontières. C'était l'Empire Ottoman. Alors bien sûr, tu as une guerre de religion, tu as a des de te chrétien, tu as des judaïs, tu te... as te... un musulman, tu as un chak, religion, religion, tu as une bataille pour religion. Et la société arabe, chrétienne, tu décidé de quitter. Et puis, tu as Là, ils rentré, ils as rentré par Tiguarne, Ok? En 1890, nous Haïti. Communauté arabe. Nous avons débarqué de Alors, nous les Palamas, les Baboun, les Kimondéjars. les, les, les, les avons ja. même les Bidjo. Les Bidjo, pas Israéliens. Ils sont Israélites au niveau religion. Mais vous savez, c'est Arabes dans, dans l'Empire le Ottoman. Ou t'es où la Turquie, toute la Turquie, toute zone ça, c'était même en pire là. Ok, il y avait juste en Chine. Ok, donc c'est pour ça ouais, bon eu, a eu, metisaj, Alors, eu, même, eu dit, un métissage, un traîneau qui existait. Alors moi-même, je moi dis, peuple haïtien, l'heure où tu dis Haïti est une terre d'accueil. Que des fois, parce qu'on à l'aise dans le pays, pour que nous avons venu en Haïti, il y a eu Ok, et les gens sont venus, et ils ont fait, ils ont dans ils parce que ça y est, mallette. Il n'y a pas de mallette. Son boîte à un sort ou une boîte à un mourir. Il a coupé, il a cloué, il a fait le tourner Je toujours dit que sa tu es senti à un sort à mourir. C'est parce que la radio est stockée dans une boîte à un mourir ou bien en caisse à un sort. Ok, donc tu es au deux, poisson salé, bonsoir mesdames. Eh bien, Mounsayo, tu ne vas pas te recevoir dans le salon. Tu es dormi en bas de la ville là. Les belles créoles, la ton sac diris 110 litres du riz, c'est mes son arabe, ça de sous le lit, à livrer la biole, à livrer autre chose. Et ça veut dire qu'on travaille. Moi-même, bien, suis en pile là-dedans. Et papa, mèm, papa, je nous, comment faire commerce. Parce que les béris, Titoine, Georges, Nessie, ok? C'est eux-mêmes qui montrent papa me fait commerce. C'est eux-mêmes, zami, papa, et tout le monde connaît. Qui, qui emprunte Georges avec Titoine Ismeri, avec Famille ok? Jusqu'à ce que Aristide fasse tout. Yo. Okay, parce que l'argent, vous êtes l'argent que est ouvert pour que Aristide soit arrivé sous pouvoir. Et bien, si Aristide est supposé remettre Titoine avec les sims, avec Georges Ismeri, l'argent, mon cher, c'est pays qui a et voilà, c'est qu la que nous vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier de ensemble avec la chaîne là, vous votre ça. Et activez la cloche notification pour recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et pas de like la vidéo, ça, pour vous toujours recommander la vidéo. Là. Merci, nous vous croiser dans la prochaine vidéo. Ciao!